Gloire à Dieu, vous acclamez comme si c'est le reste des acclamations que vous avez données avant. Dieu, merci pour cette voix mélodieuse. Et nous prions que le Seigneur bénisse chacun. Nous qui jouissons de, de prestations. En ce moment, au nom de Jésus, nous avons quatre sessions aujourd'hui, demain, nous avons lundi et mardi et tous sont liés ensemble pour nous conduire à la puissance gracieuse et puissante du Seigneur dans le ministère et dans nos professions et je prie que toutes ces sessions que vous vous rendez disponibles. Et le ciel va déverser les bénédictions sur votre vie, votre famille, votre ministère et votre profession au nom de Jésus. Prions ensemble, Père. Nous te remercions en ce moment. Nous bénissons ton nom. Nous te glorifions parce que nous savons que tu as appelé, tu nous as appelés, tu nous as recréé et tu nous as placés dans le ministère, dans nos professions, afin que ton œuvre prospère entre nos mains. Nous prions, Seigneur. Que tu confirmes ta grâce dans chaque vie, ta puissance dans chaque vie. Et tu fasses une œuvre sans précédent dans chaque vie et dans la vie de chaque ministre, dans chaque professionnel au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exhaustion. Nous prions que cette session, que tu parles à chaque cœur et chaque cœur recevra tout ce que que tu as réservé pour chacun, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est fait, au nom de Jésus, nous prions. J'espère un grand amen. que Dieu vous bénisse, pour vous asseoir. Comme nous commençons la série des messages et des prédications, que Dieu lui-même a préparé pour nous, en ce moment, je viens avec le message de Romains au chapitre 12, à partir du verset 1er. Romains 12, lisons à partir du verset 1. Il dit, je vous exhorte donc frère, par les compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il nous dit dans le verset 2, Verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, dans votre pensée, dans, votre, dans vos réflexions, dans votre mode de vie, dans vos pratiques, dans tout ce que vous faites à l'église, hors de l'église, au marché, dans votre profession, n'importe où vous retrouverez, et quel que soit ce que le Seigneur vous a appelé à faire, et dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. C'est ce que le salut fait. Mais soyez transformés. C'est ce que la grâce de Dieu dans nos vies, c'est ce que la grâce de Dieu fait. Mais soyez transformés. Ça, c'est la connexion, à, c'est ce que la connexion à Christ fait dans nos vies. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait voyez ouais, le verset 3, là. Verset 3, il dit, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, croyants, prédicateurs, professionnels, connectés au Seigneur. Il dit, nous ne devions pas avoir de nous-mêmes, trop haute opinion, mais de revertir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi. Il dit selon la mesure, il a donné à chacun, il a pourvu à chacun selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. En réalité, il nous donne également la mesure de la foi. Et la mesure de la grâce et la mesure de la de puissance. C'est pourquoi ce matin nous considérons le message participant, participant des mêmes mesures, participant de la même mesure de grâce, de puissance et de foi qui a sauvé chacun de nous, le même type de foi qu'ils ont manifesté pour le salut, pour la sanctification pour le salut, c'est la même mesure disponible, même mesure de puissance, qui nous amène à mener une vie victorieuse, une vie victorieuse, la même mesure de puissance, et qui nous permet de réussir et d'être victorieux aujourd'hui, donc le message, les participants de la même mesure de grâce, puissance et de foi. Et je divise le message en trois parties. Premièrement, nous considérons le premier point, les possesseurs de la même mesure de foi. Et Christ est le même hier aujourd'hui et quand nous venons à lui, le don de foi, afin que nous puissions entrer dans les possessions multiples, les provisions multiples de la grâce de Dieu. Les possesseurs de la même mesure de foi, ils nous donnent la même mesure de grâce. Ainsi, deuxième point, les participants de la même mesure de grâce. Et troisièmement, ce seront les proclamateurs de la même mesure de puissance. Très simple, foi, même mesure, grâce, même mesure et puissance, même mesure et nous devenons possesseurs, nous devenons participants, nous devenons proclamateurs. Voyons le premier élément, premier point, les possesseurs de la même mesure de foi. Possesseurs de la même mesure de foi. Pensez donc à penser en vous-même tout ce qu'il veut que tu fasses, tout ce qu'il veut que tu accomplisses partout il veut que tu ailles, ce qu'il faut c'est la foi en Dieu, pas la foi Enoch, pas la foi Noé, pas la foi Abel, pas la foi Abraham, pas la foi Sarah, pas la foi Isaac, pas la foi, on nous parle de Jacob, pas la foi, on nous parle de tous ces héros de la foi, en hébreu au chapitre 11, ils ont fait des choses différentes, mais ils avaient la mesure qui les a amenés à accomplir ce que le Seigneur leur avait donné, les avait appelés à faire. Et maintenant, donc, nous pensons et nous considérons la parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut m'amener à être un possesseur, participant Qu'est-ce qui peut m'amener à avoir ce, cette même mesure de foi Voyons, Romains, une fois encore au chapitre 12. Et nous lisons le verset 3 qui dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous, voyez cela, tu es inclus, je suis inclus, nous tous, sommes tous inclus, chacun de vous, de n'avoir de pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Quand nous parlons de sentiments modestes, ça veut dire que nous ne sommes pas excités par la nature d'orgueil. Nous sommes humbles et nous nous comportons bien sans savoir que sans lui, la foi en lui, la connexion à lui. Nous ne sommes rien, mais avec lui, c'est quand nous avons des sentiments modestes, ayant des sentiments bibliques, et ayant des sentiments selon les, les provisions de la parole de Dieu dans nos vies, nous avons des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun de nous. Voyons également 2 Corinthiens au chapitre 4. Lisons à partir du verset 13 et vous verrez ce qui nous mentionne ici en particulier. Et comme nous avons le même esprit... De fois, non, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu et tu as tes droits dans la famille de Dieu. Tu as ton appel dans la famille de Dieu. Alors, aidez, nous avons, vous et moi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, individuellement, en tant que membres de la famille de Dieu, aidez, nous avons. Et nous, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, selon, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous, nous croyons la même mesure de foi. Laissez-moi vous... Euh, me présenter ça en trois sessions. Premièrement, les hommes et femmes de la même mesure de foi, la même mesure de foi, les garçons et filles dans la même famille euh, ayant la provision de papa et de maman. Ainsi donc, dans la famille de Dieu. Les hommes et les femmes, les hommes et les femmes, nous avons la même mesure de foi. Deuxième élément dans le premier point, ministre et ouvriers. Nous sommes ministres, peu importe notre titre. Les apôtres, les évangélistes, ministres de toute forme ouvriers qui soutiennent ces ministres dans le ministère, dans l'église, ministres et ouvriers de la manifestation similaire de foi. Pensez à cela. La foi que j'ai, la foi qu'un ouvrier peut avoir, la foi que le, les dirigeants ont, la foi que les suivants peuvent avoir. Les ministres et les ouvriers dans la vie du Seigneur. Les ministres et les ouvriers dans le ministère que Dieu nous a donné. Que ce soit dans l'église, dans une profession, nous avons la manifestation similaire de foi. Troisième élément, nous verrons les miracles et les prodiges par les ministres, par les ministres de foi sanctifiés. Nous sommes dévoués à Dieu et Dieu a agi au-dedans d'eux. Et leur vie est différente de ce qu'ils étaient et faisaient. Parce qu'ils sont maintenant mis à part pour Dieu. Ils sont sanctifiés par Dieu. Ils sont rendus purs par Dieu. Nous avons les miracles, les prodiges par les ministres de foi sanctifiés. Prenons ces éléments un à un. Dans le premier point, les hommes et les femmes de la même mesure de foi. Les hommes et les femmes de la même mesure de foi. Laissez-moi vous montrer un homme et ensuite je vais vous montrer une femme. Et quand vous regardez Jésus interagissant avec eux et donc comme recommandant leur foi, l'homme, la femme, avaient la même mesure de foi. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes, les femmes aussi bien que les hommes, peuvent avoir les mêmes mesures de foi. voyons en Matthieu au chapitre 8, Dieu vous lit le verset 8. Voyons un homme ici d'abord, en Matthieu chapitre 8, verset 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne, que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et si voici un homme, il n'est pas un homme est élevé, c'est un homme comme vous et moi ordinaire, et il est venu au Seigneur pour la première fois. Il voulait la guérison, il voulait la délivrance pour son serviteur, et le Seigneur a dit :« Je viendrai. » Et je le guérirai. Mais il a dit, tu n'as pas besoin de te déranger autant. Hein? Tu n'as pas besoin de marcher jusqu'à venir chez moi. Reste là où tu es. Et dis seulement un mot, sans aucune touche. Et sans imposer même les mains. Dis seulement un mot ici. Après tout, c'est comme ça. Notre Père céleste a créé l'univers entier. Ainsi donc, il dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Vous voyez le verset 9. Dans le verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va. Et il va. À je n'ai pas besoin de le toucher. Je n'ai pas besoin de le pousser. Je n'ai pas besoin de parler ...avec une voix hystérique, je parle avec ma voix normale, et il entend cette parole, ce qu'il j'ai dit, ce n'est pas avec euh, une, une voix manipulée, arrangée d'un ministre, non, une voix normale, je dis à mon serviteur, va, et il va, et je lui dis, viens, et il vient... Et j'ai dit à mon serviteur, fais cela, la voix normale, la voix normale, pas en criant. Et il fait cela. Verset 10. Voici maintenant la, la félicitation de Christ. Voici donc l'évaluation de la foi de l'homme. Et nous pouvons avoir la même foi. Il dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit... À ceux qui le suivaient. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'était donc sa mesure de foi, un homme. Voyons maintenant en Matthieu, chapitre, Matthieu 15, verset 25. Mais elle vint une femme maintenant se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secoue-moi » Verset 26, verset 26, il répondit. Il n'est pas bien, il n'est pas approprié, il n'est pas juste, il n'est pas acceptable, il n'est pas bon, bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Verset 27. Oui, la femme dit, « Oui, Seigneur, dit-elle, j'accepte tout ce que tu dis. » Si un homme le dit, je ne vais pas accepter. Si quelqu'un m'appelle chienne, indigne, je ne vais pas accepter. Mais, parce que tu es le Seigneur, et je t'accepte comme mon Seigneur, je t'accepte maintenant comme mon Seigneur. Tout ce que tu dis, tout ce que tu me dis, tout ce que tu dis à mon sujet, tout ce que tu dis me concernant, c'est la vérité, Seigneur, j'accepte cela. Cela dit que je ne suis pas digne d'avoir le pain des enfants. Oui, je l'accepte. Oui, dit-elle, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et je te prends maintenant comme mon maître, alors il y a des miettes. Qui tombe. Là où les enfants mangent. Et c'est suffisant, C'est suffisant. Pour guérir ma fille. Qui est malade. Tourmentée à la maison. Verset 28. Verset 28. Alors Jésus lui dit. Femme. Ta foi est grande. Alors ce que je veux relever ici. Il a prononcé les mêmes choses. Au centenier. Un homme, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Et il dit la même chose à une femme. Femme, ta foi est grande. Attendez un instant. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous recevons cela par la foi. Le salut par la foi. L'homme ou la femme peuvent avoir ce, cette même mesure de foi et pour avoir le salut, la sanctification, la sainteté de cœur, la sainteté de vie par la foi. Tu es marié, tu es célibataire, l'homme ou la femme, né de nouveau pour être sanctifié par la foi. Il ça ne doit pas appartenir à une dénomination donnée. Il ne doit pas venir de... De la même église ou d'une église, ça ne doit pas venir du même niveau. L'homme, la femme peuvent avoir la même mesure de foi et être sanctifiés. La puissance du Saint-Esprit, vous serez rempli, serez rempli revêtus du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'homme, dans le premier siècle, et l'homme, dans ce siècle, par la foi, tout est par la foi. On pouvez avoir la, avoir la même puissance. Pouvez, et ça, c'est la même chose pour la femme. La femme, également, par la foi, peut avoir cette immersion, ce baptême, cette puissance du Saint-Esprit, parce que c'est par la même mesure de foi. Alors, notre guérison, nous pouvons avoir la guérison, c'est par la foi. Est-ce que tu crois que je peux le faire? Oui, Seigneur. Un homme peut demander ça. Est-ce que tu crois? Oui, Seigneur. Une femme peut aussi répliquer comme ça. Oui, Seigneur. La même mesure de foi. Disponible pour nous, pour que nous soyons guéris ou pour être délivrés. Vous avez donc... Un esprit peut-être terrible qui vous tourmente, tourmente votre vie. Et vous dites, "Mais qu'est-ce que je vais faire Rappelez-vous la même foi. Le même niveau, la même mesure qui a guéri les autres et qui a détruit les yeux du diable dans leur vie avant. L'homme, la femme, peuvent avoir la même mesure de foi. Bon, si je peux avoir la même mesure de foi alors, je peux posséder, je peux avoir la même chose que les autres ont eu par cette foi. Ce n'est pas qu'on t'a rangé. Qu'est-ce que moi je vais faire Oh, mes problèmes sont trop grands. La foi va déplacer la montagne. Et ce que les autres hommes ont par le passé, les femmes du passé, ce qu'elles ont eu, moi aussi je peux l'avoir, tu peux l'avoir et tu l'auras aujourd'hui. Je dit, tu vas l'avoir aujourd'hui. Alors, Jésus répondit et lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voyons le deuxième élément maintenant, dans ce premier point, les ministres et les ouvriers de la manifestation similaire de foi. Les ministres et les ouvriers. Vous voyez dans l'église primitive, ils avaient les ministres en haut là-bas, et ils avaient les ouvriers qui étaient choisis pour soutenir et aider l'œuvre qu'ils faisaient. Voyons Acte des apôtres au chapitre 3, lisons le verset 6, acte 3, 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, attendez, nous pensons que nous n'avons pas l'or et l'argent, et que c'est terminé pour nous, nous pensons que si nous n'avons pas les financiers qui peuvent nous soutenir financièrement, Oh, nous n'allons pas avancer. Nous pensons oh, que si nous n'avons pas l'or et l'argent, nous, si nous n'avons un ministre, nous serons derrière à la queue. Mais, vous voyez, la foi est plus grande que toutes ces choses. Les choses matérielles, les choses tangibles, les contacts et les connexions, et ceux-mêmes que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, l'argent que nous avons et l'argent que nous n'avons pas. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il y a des gens qui ne, qui ne savent pas ou n'utilisent pas ce qu'ils ont. Parce que tout le temps, ils poursuivent ce qu'ils n'ont pas. Oh, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as Mais ce que j'ai, tu as Christ et tu dis que tu n'as rien. Tu as Dieu. Et tu dis que tu n'as rien. Tu as les promesses de Dieu. Et tu as dit que tu n'as rien. Tu as le nom. Le nom de Jésus. Et au nom de Jésus. tout genou fléché Et ce que tu as. Ce que vous demanderez à mon nom. Je vous le donnerai. Et tu as la parole. La parole infaillible de Dieu. Et tu as la parole invincible de Dieu dans ta vie. Ce que je n'ai pas oublié ça. Ce que... Qu'est-ce que tu as Est-ce que tu as la foi en Dieu Est-ce que tu as la, la confiance totale en Dieu Est-ce que tu as la dépendance totale en Dieu Parle de ce que tu as. pas de ce que tu n'as pas. Alors, il nous dit ici, et Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Dieu, merci, nom. Dis, Dieu merci, j'ai le nom. J'ai dit, Dieu merci, j'ai le nom. Répète ça, non? Ce nom agira dans ta vie. Agira dans ton ministère. Si tu crois à ce nom, si tu tiens dans ce nom-là, si tu tiens pour ce nom-là, c'est ce dont tu as besoin. Et dis, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche « Bien sûr, ça a marché. »« Le diable ne peut pas empêcher tout ce que tu demandes au nom de Jésus. » Voyons le verset 16. Le verset 16 nous dit, « C'est par la foi en son nom, ce n'est pas la voix de Pierre. »« En son nom, ce n'est pas la constitution de Pierre. »« Ah, il est différent de ce que je suis. »« À cause de sa constitution. » à cause de ça, de ce qu'il est, à cause, non, non, non, rien du tout, c'est la foi que nous avons en son nom, et Pierre était ministre, Pierre était un apôtre, et il dit, c'est pas la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez, c'est la foi en lui, c'est la foi en lui, qui a donné à cet homme, cette entière guérison en présence de vous tous. Ça, c'est la mesure de foi pour un ministre. Voyons maintenant pour un ouvrier. Un ouvrier. Non. Voyons acte des apôtres, chapitre 8, verset 5. Acte 8, verset 5. Philippe, l'un des diacres, choisi pour servir les repas à ceux qui avaient à manger. Il était juste un serviteur ouvrier. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Verset 6, on nous dit, il dit, « Les foules tout entières étaient attentives. » à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient. Comment est-ce qu'ils l'ont fait Au nom de Jésus, le nom de Jésus dans la bouche de l'apôtre, le nom de Jésus dans la bouche d'un diacre, d'un serviteur. Ça, ça produit les mêmes choses, parce que nous avons la manifestation similaire de foi, que ce soit un apôtre ou bien simplement un ouvrier. Verset 7, verset 7 dit, car des esprits impurs, sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, pas une seule personne, pas une une seule personne démoniaque mais de plusieurs de beaucoup de paralytiques et beaucoup de par paralytiques et de boiteux furent guéris les mêmes miracles la même puissance la même manifestation de foi rappelez-vous de Pierre qui disait à cet homme, ce homme, est-ce que vous voyez Philippe disant à ce paralytique et ils étaient guéris non seulement ça, verset 8, on nous dit, et il y a une grande joie dans cette ville. Le point ici, la même foi, pour les hommes et les femmes, la même mesure de foi, la manifestation de foi dans la vie des ministres et dans la vie des ouvriers. Et cette même foi va produire des miracles et des prodiges. Troisième élément maintenant, troisième élément les miracles et les prodiges par les ministres de foi sanctifiés. Les ministres de foi sanctifiés. Rappelez-vous le salut par la foi. La sanctification par la foi. Nous n'avons pas besoin de déménager pour aller dans une autre église, dans une autre assemblée ou dans un autre ministère avant d'être sanctifiés. Ces gens-là, ils, ils mettent l'accent tellement sur la sanctification, leurs membres sont sanctifiés. Alors, toi aussi, mets l'accent sur la même chose. Mets l'accent sur les Écritures. Mets l'accent sur ce que Dieu lui-même a exigé. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et si... Tu dis la même chose. Et si tu crois à la même chose. Et tu espères la même chose. Le même salut que tu as. Le salut qui nous donne la victoire sur le péché. La sanctification qui nous donne la victoire sur le moi. Et la puissance qui nous donne la victoire sur la souffrance. Et sur tout ce que Satan peut Envoyé dans la vie de qui que ce soit. Troisième élément, les miracles, les prodiges par les ministres de foi sanctifiés. Ça viendra à travers toi. Tu produiras, tu vas accomplir des prodiges. Quand tu vas mentionner le nom de Jésus, en comprenant que nous avons accès à la même mesure de foi, nous avons accès à la même manifestation de foi. Nous avons accès à, à, au même ministère de foi. Voyons Esaïe au chapitre 8, verset 18. Esaïe chapitre 8, 18. Esaïe 8, 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes, de présage en Israël. Ça, c'est un prophète qui dit, moi, non seulement moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Christ pouvait dire ça. Parce que nous devenons ses suiveurs, ses disciples, ses enfants. Rappelez-vous, Christ est... Le Dieu éternel. Et nous, quand nous venons par la foi, nous avons le salut. Nous devenons membres de la famille de Dieu. Et Christ pourra dire, voici moi et les enfants que l'éternel le Père m'a donné. Nous sommes pour des signes des prodiges dans la nation, dans chaque nation De la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Alors, donc, vous devez prendre ce que Dieu vous donne. Même si tu n'avais jamais entendu ça avant. Les produits de Dieu viendront dans ton, dans ton ministère. Et dans ta vie. Et tout ce qui est connecté à toi au nom de Jésus. Hébreu 2, verset 11. Hébreu 2. Les gens à partir du verset 11. Hébreu 2, 11. Car celui qui sanctifie, c'est-à-dire Christ, et ceux, et ceux qui sont sanctifiés, ceux qui francs croyants qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Verset 12, verset 12 dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je, célébrerai au milieu de, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Verset 13, et encore, je me confierai en toi, me voici moi et les enfants que Dieu m'a. Donner. Il est en train de citer Esaïe que nous avons lu dans le chapitre 8. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donné. Nous sommes pour des signes et des prodiges, présages, prodiges, et miracles dans notre nation. Dans ta nation, signez les prodiges la manifestation de la puissance à travers ton ministère au nom de Jésus. Nous avons maintenant donc le premier point que nous avons déjà considéré. Les hommes et les femmes. La même mesure de foi. Les ministres et les ouvriers. La même manifestation de foi. Les, les miracles et les prodiges. Par... Les ministres sanctifiés, de foi sanctifiée. Et je dis Amen pour ta vie au nom de Jésus. Voyons le deuxième point maintenant. Nous avons parlé de la foi. La même mesure de foi. Maintenant nous parlons de la grâce. Les participants de la même mesure de grâce. Pensez à cela la grâce. La grâce, grâce. Grâce plus grande que tous mes péchés. Grâce plus grande que tous mes, mes défauts. La foi. La grâce. Grâce plus grande que toutes mes souffrances. Grâce plus grande que tous mes défis. Il nous donne la foi. Et si les autres, s'ils ont vaincu, s'ils ont été victorieux, à cause de la grâce, nous pouvons avoir la même mesure de foi, de grâce. En 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 15. En 2 Corinthiens 4, lisons le verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous. Tout ce que le calvaire pourvoit est pour vous. Tout ce qui vient de Dieu à travers Christ est pour vous. Tout ce qui est promis par, à Dieu par Jésus Christ est pour vous. Car tout, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, Fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Les gens ancien temps et qui avaient la victoire ne pouvaient pas avoir quelque chose de plus que la grâce abondante. Et nous qui sommes ici maintenant, nous pouvons avoir cette grâce abondante. Et ça viendra dans ta vie. Ça va couler dans ta vie participants de la même mesure de grâce. Divisons cela aussi en trois parties afin de mieux comprendre premièrement le pourvoyeur impartial de la même mesure de grâce. Le pourvoyeur impartial de la même mesure de grâce. La prière importunée pour la la prière importunée pour la grâce. Troisième élément, la persévérance impérative. Dans la mesure de grâce durable, la même mesure de grâce. Et la mesure de grâce durable. Voyons le premier élément dans le deuxième point. Le pourvoyeur impartial de la même mesure de grâce. En Ephésiens 4, verset 7. Ephésiens 4, 7. Ephésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, pour toi, pour elle, pour lui, Chacun de nous. La grâce a été donnée. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Le don n'est pas quelque chose que je gagne. La grâce, le don n'est pas pour le quelque chose pour lequel je dois travailler. Le don n'est pas pour quelque chose pour lequel je dois travailler. Nous avons la grâce. De la mesure du don de Christ. Et il est impartial. Ce qui est donné aux autres, à cause de l'impartialité, il, il me le donne. Il, donne. il te donne cela à chacun. Mais à chacun de nous. Dieu merci. J'aurai la même mesure de grâce aujourd'hui. J'espérais un. J'espère que tu répètes ça pour toi-même. Gloire à Dieu. J'aurai la même mesure de grâce dans chaque situation. Amen. À chacun de nous a été donnée la grâce selon la mesure du don de Christ. Voyons Tito, chapitre 2, verset 11. Tite. Tite 2. 11. La, car la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, source de salut, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à combien de personnes Car la grâce de Dieu, source de salut, la, gra la suffisance. La suffisance de tout ce dont j'ai besoin pour être un vainqueur, car la grâce de Dieu qui apporte la force et la grâce de Dieu qui nous fortifie de l'intérieur. Quelqu'un qui a l'air fatigué. Je ne, peux pas, je ne peux plus rien faire d'autre. Car la grâce de Dieu a été donnée à tous. La même mesure de grâce. Car la grâce de Dieu, source de force, a été manifestée à tous les hommes. Rappelez-vous, dans notre faiblesse, dans notre indignité. C'est la grâce qui nous bâtit et faire de nous ce que nous devrions être. Car la grâce de Dieu, source de salut, plein de, source de plein salut, a été manifestée à tous les hommes. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. Il nous dit en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous Qui s'est donné lui-même pour nous Comment Paul a-t-il fait cela Tout ce qu'il a fait Christ S'est donné lui-même pour Paul. Comment Pierre a-t-il vaincu et réalisé tout ce qu'il a réalisé Vaincu tout ce qu'il a pu vaincre. Christ s'est donné lui-même pour Pierre. Tous ces croyants de l'église primitive, comment ils ont pu avoir la victoire, le triomphe et la, la, la puissance victorieuse en eux Christ est donné pour chacun et ils ont réalisé cela. Et dans leur expérience, je pourrais, dans mon exercice de tout ce que j'ai, ils savaient pour combler la faiblesse. Christ s'est donné lui-même pour, si tu réagis cela, et parce qu'il s'est livré lui-même pour toi, peu importe le niveau de grâce dont tu as besoin, c'est pourvu au nom de Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Ça donne donc la lumière à ceux qui disent, j'ai vaincu tel péché, j'ai vaincu telle iniquité, j'ai vaincu tel type de tentation. Mais c'est comme si ceci est particulier. Voici le main de ma vie. Ne dis plus jamais ça. Il s'est donné lui-même afin de nous ra me racheter de toute iniquité. Il a la même grâce disponible. Quelqu'un dit, oh, le vol convulsif est mon défi. Tu ne peux, pas dire, tu ne peux plus dire ça. Parce qu'il nous rachète de toute iniquité. Quelqu'un dit, je suis un croyant. J'ai la foi, la grâce, mais l'adultère là. C'est mon péché mignon. J'ai essayé. J'ai jeûné. J'ai lutté. Je me suis même puni. Mais la la fornication, est elle, elle, elle, le péché mignon. Ne dis plus ça. Est-ce que tu me dis que le sang de Jésus, que la grâce de Jésus et la puissance que nous avons en Christ ne peut pas anéantir, détruire et te donner l'autorité la, du triomphe sur la fornication et l'adultère parce que tu sais et dit Christ c'est donner lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé quelqu'un dit « Oh, ce prédicateur est particulier. Je ne veux pas essayer d'être comme lui. Sois comme Christ. Tu seras aussi particulier tel qu'il est. » Ce proclamateur de la parole. « Oh, il est particulier. Et je ne peux pas courir côte à côte avec lui. Ne dis plus ça. Quiconque vient à Christ... Il est assez particulier, il court avec la force qu'il n'avait jamais eu avant au nom de Jésus. Ils auront la victoire qu'il n'avait jamais eu avant au nom de Jésus. Pourquoi La même mesure de grâce qu'il a, tu peux l'avoir. La même mesure de grâce suffisante qu'il a, tu peux l'avoir. Et je déclare ce matin une plus grande grâce dans ta vie. Une plus grande foi dans ta vie. Et tout ce qui te mettait le dos par terre avant, ce matin, tu vas te lever. Et tu vas regarder cette chose et tu te diras, maintenant viens, maintenant viens, je vais vaincre. Tu vas vaincre parce que nous avons accès à la même mesure de grâce. Et il nous dit dans ce verset 14, qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin, Christ, de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ça a déjà commencé dans ta vie. Le deuxième élément, la prière importunée pour la mesure suffisante de la grâce. Si nous savons que nous avons, nous avons la grâce, nous avons la grâce pour vaincre les défis initiaux qui viennent dans nos vies. Nous allons alors évoluer. Comme nous passons au niveau suivant du ministère, supérieur dans le ministère, c'est comme la grâce que nous avions dans les années passées, c'est comme si, c'est le niveau actuel où Dieu t'a appelé maintenant. Tu as besoin d'une plus grande grâce. Et nous devons prier. Mais le point est qu'il y a des gens qui prient pendant cinq minutes. Et ils sont partis. Ils ont quitté le trône de grâce. Ils ne demandent plus. Et ils vont sur le champ. Et les défis qu'ils voient là-bas. Sont plus grands. Plus élevés. Plus puissants. Que ce qu'ils qu avaient au niveau originel. Et ils n'ont pas la grâce suffisante. Ils disent. Soit le Seigneur ne m'a pas appelé à, à ce niveau supérieur parce que je n'ai pas la grâce pour occuper la position où c'est moi qui est en train de fabriquer la vision. J'essaie de me donner de motivation dans ma vie ça ne marche pas. Et il retourne à l'ancien niveau. Tu viendras au niveau supérieur. Mais ce que tu dois faire, c'est de dire comme Jacob, « Je ne te laisserai point aller à moins que tu ne m'aies béni. » Ce défi est le plus élevé que la grâce que j'ai. Ce appel est plus grand que la grâce. Je peux gérer ceci ou cela. Mais ceci-là, maintenant, je ne peux pas gérer. Non seulement que tu vas gérer, mais tu seras victorieux au nom de Jésus. Parce que tu auras la prière importunée pour la mesure suffisante de grâce. La prière importunée pour la mesure suffisante de la grâce. 2 Corinthiens 3, verset 5. En 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, notre suffisance, au contraire, vient de Dieu. Va à lui et te rendra suffisant. Il rendra la grâce de Dieu suffisante dans ta vie. Voyons le verset 18. Verset 18. Nous tous, c'est ça, nous tous, vous et moi, nous et eux, chacun, tous ceux qui croient au Seigneur, nous tous, qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Si j'ai prié pendant cinq minutes et la grâce suffisante n'est pas venue, reste là pour, pour aller au marché, pour acheter quelque chose en particulier et tu n'as pas eu ça. Reste là-bas, regarde où tout cherche jusqu'à ce que tu obtiens la raison pour laquelle tu es allé au marché. Pourquoi es-tu allé prier Pour avoir la grâce suffisante. Est-ce que tu l'as eu? Non. Reste là alors. Prie. Demande. Sois importuné. C'est la raison pour laquelle tu allais prier. Ce n'est pas simplement pour prier. Tu veux prier pour avoir la grâce suffisante pour tout ce dont tu as besoin, pour ton ministère, pour ta vie, pour ta famille. Reste là. Pour avoir, recevoir la grâce suffisante avant de te lever. Élie, qu'est-ce que tu fais là-bas Je prie. Pourquoi pries tu Je prie pour la pluie. Est-ce que tu n'es pas fatigué Tu restes là et tu es là depuis longtemps. Non. Et tu envoies ton serviteur, va. Et vois. Et le serviteur est revenu. Je ne vois rien. Il a continué à prier. Il ne s'est pas levé. Va encore. La deuxième fois. Et il est allé. Est-ce que tu as vu ce que je demande, rien pas encore. Et il a continué à prier. Va encore. Va encore. Jusqu'à cette fois. Pourquoi est-ce que sommes-nous si pressés quand tu pries? Et tu as prié pendant quelques minutes et tu n'as pas eu ce que tu veux. Tu te lèves et tu parles à tel, tel, tel. Et je te demande, est-ce que ce bavardage, cette conversation-là, est-ce que cette interaction-là, plus grande, que ce que tu demandais, non, monsieur, alors, pourquoi est-ce que tu suis situes, le moins pour le meilleur, retourne là-bas, et fais comme Jacob, l'ange a dit, laisse-moi aller, car le jour se lève, j'ai lutté toute la nuit, pour une raison, je voulais une bénédiction spéciale, parce que j'ai un problème spécial, et tu veux aller. Moi, je n'ai pas eu la raison pour laquelle je priais. Je ne te laisserai pas aller. à moins que tu ne m'aies béni. Voici l'apôtre Paul. Le messager de Satan. Qui le souffletait. Et l'apôtre Paul qui est fort à crier à Dieu. Ceci est trop. Si ça continue. Je ne pourrai pas. Achevé mon ministère. Il a prié une fois, pas d'exhaustion. La deuxième fois, pas d'exhaustion. Il n'a pas abandonné. Nous avons besoin que les problèmes soient réglés. Nous voulons que la grâce soit suffisante. Il a prié encore la troisième fois. Et la voix est venue. Maintenant, tu as la grâce. Et ma grâce est suffisante pour toi. Ça, c'est en ce moment-là qu'il a dit gloire à Dieu. Je peux maintenant me lever et faire ce que je suis censé faire. La plupart des gens prient un peu. Avant que les ossements ne vienne. Et avant que la grâce ne soit suffisante dans leur vie. Mais nous devons continuer à prier. Faire la prière importunée jusqu'à ce que l'exaucement ne vienne. Et ça va venir. Dans ta vie, ça va venir. La grâce de Dieu sera suffisante pour toi au nom de Jésus. En Hébreu chapitre 4, verset 16. Hébreu chapitre 4, verset 16. Hébreu 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Troisième élément dans le deuxième point. C'est la persévérance impérative dans la mesure de foi durable, la mesure de foi, la mesure de grâce disponible durable, la persévérance impérative dans la mesure de grâce durable. Il a besoin de la grâce dans le salut, mais la grâce doit continuer pendant toute notre vie, dans la tentation, demande la grâce, dans les épreuves, demande la grâce, dans les défis demande la grâce dans les difficultés demande la grâce dans la confusion demande la grâce dans l'échec et dans la rétrogradation demande la grâce dans les situations difficiles de ta vie quand les montagnes s'opposent à toi et il semble que tu ne peux pas passer par le tunnel tu ne peux pas traverser tu ne peux pas traverser tu ne peux pas avancer et les montagnes t'arrêtent à ce niveau-là. Ce dont nous avons besoin, c'est la grâce. Et la grâce de Dieu va soutenir notre vie au nom de Jésus. Hébreu 10. Hébreu chapitre 10, verset 37. Hébreu 10, 37. Encore un peu, un peu de temps. Celui qui doit venir, viendra. Et ne tardera pas. Celui qui viendra, viendra. Celui qui doit venir, viendra. Et ne tardera pas. Amen. Je sais que, principalement, cela se réfère à la venue du Seigneur. Nous l'attendons. Et celui qui doit venir, viendra. Et il ne tardera pas. C'est bon. Approprié. C'est une bonne interprétation. Voici Elie encore qui prie. Et il prie pour que Dieu envoie la bénédiction. Il a prié. Il a prié. Et la famine de trois ans et demi n'a pas pris fin. Le feu est descendu du ciel. Après le feu, il nous faut maintenant l'eau, le déluge d'eau, qui doit venir du ciel. Il a prié, prié, et ça, ça ne s'est pas passé, mais encore un peu de temps. Envoie ce serviteur encore, et celui qui doit venir, le rafraîchissement qui doit venir, celui qui donne le rafraîchissement qui doit venir, celui qui apporte la pluie. Quel qui pourra arrêter la famine dans la nation, il dit celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Regardez cet ami qui allait dans la main de son ami. Prête-moi trois pains, car j'ai un autre ami qui est venu et je n'ai rien. Et le monsieur a dit, oh, je suis déjà au lit. Couché, mes enfants sont aussi au lit avec moi. Vous faites demi-tour. Mais j'ai besoin de la maison. Et je n'ai toujours rien dans la main. Reste là. Parce que encore un peu de temps. Et celui qui doit venir sortira de cette maison. Il va sortir de cette maison. Et il ne tardera pas. Et tu auras. Tout ce dont tu as besoin. Regardez les enfants d'Israël. Hein, qui faisaient le tour des murailles de, de Jéricho. Pour ces murailles de Jéricho. Pour qu'elles qu tombent. Et ils ont fait le premier tour. Deuxième jour ils ont fait le tour. Et les murailles étaient toujours aussi forts, solides. Et permanents. Comme ils étaient. Et ils ont fait le tour. Ils ont fait le tour. Pendant sept jours. Ils ont fait le tour cette fois. Pourquoi sommes-nous si fatigués très tôt Nous avons prié le premier jour. Nous avons fait le tour le deuxième jour. Et le troisième jour, maintenant nous sommes fatigués. Et la personne qui doit venir du ciel et renverser ces murailles de Jéricho, n'est pas encore venue. Il y a encore un peu, un peu de temps. Et celui qui doit venir, viendra. Et ne tardera pas. Ah, j'abandonne pratiquement. Pendant des années, j'ai prié, prié, prié. Je voulais la puissance. La puissance du Saint-Esprit qui m'amènera à accomplir tout ce que je dois accomplir. Et j'avais des amis qui n'avaient pas ce type d'objectif. J'avais des amis des croyants n'avait pas ce type de consécration. Ils ont prié, prié, et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils ont parlé en langue. Et ils venaient me dire, ils voulaient s'agenouiller à côté de moi, prier à côté de moi, en train de parler en langue, pour que j'attrape, je, je comprends, je dit non, attendez, je, je ne cherche pas le parler en langue. Je cherche la puissance, la puissance qui va bombarder tout ce qui est devant moi et détruire toute la puissance de l'ennemi. Je ne cherche pas des photocopies. Je dis gardez ça et j'ai continué à prier et dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Pourquoi pries-tu? N'abandonne pas. Je n'ai pas, pas abandonné. Moi, je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas quitté. Je n'étais pas découragé. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur ne m'a pas encore donné ce que je cherche? Alors, j'ai appris. Quand vous plantez le maïs, ça pousse rapidement. Mais quand c'est coco, l'arbre, ça prend plus de temps. J'ai réalisé que je plantais l'arbre de coco. Et ce n'était pas du maïs. Et ceux qui l'ont coupé, coupé, coupé. Et tout ce qu'ils voulaient, c'était de dire. Oh, j'ai parlé en langue. Le maïs a poussé rapidement. En, en moins de six mois. Mais la noix de coco a plus de valeur que ton maïs. N'est-ce pas Reste là. N'abandonne pas. Ta vie viendra. La puissance ça va venir. La gloire elle va venir. Oui, encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Et ne tardera pas. Verset 38. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Justifié par le salut du Seigneur. Le juste vivra par la foi. Deuxièmement, le juste appelé dans le service et dans le ministère pour faire face à Pharaon. Et il est allé, Pharaon dit, quitte devant moi la prochaine fois que tu me verras, tu perdras ta vie, mais pas la foi, pas la foi. Il est reparti encore, et tu retourneras encore au même endroit. Et je vivra pas la foi. Il a la mer rouge, juste vivra. Il a vécu en Égypte. Pharaon n'a pas pu le détruire. Déjà. Il a vécu jusqu'à ce dernier jour. Quand ils sont sortis, quand je verrai le sang, je passerai pas des chevaux. Maintenant, il est sorti d'Égypte. Il n'y a pas d'eau à boire. Le juste vivra par la foi. Alors, il y avait des serpents dans le désert, tuant des gens, détruisant des gens. Le juste vivra par la foi. Ils étaient à la mer Rouge. Ils devaient traverser. Parce que si vous êtes noyé à la mer Rouge, comment pouvez-vous vivre Si vous devez traverser la mer Rouge de problèmes et vous devez passer à l'autre bord, le juste doit, vivra par la foi. Les Amalécites les ont rencontrés sur le chemin. Et les Amalécites et leur armée. Ils étaient plus forts que la petite armée envoyée avec Josué. Mais le juste vivra par la foi. Ce que je vais relever ici, ce n'est pas seulement au moment du salut. Oui, au moment du salut, nous sommes justifiés par la foi. Mais aussi longtemps que nous avançons, évoluons, il y a des choses auxquelles nous serons confrontés et le juste, le justifié dans le royaume de Dieu. Doit donc se rappeler, attendez un instant, j'ai la même mesure de foi que les héros de temps, des temps anciens. Maintenant, le juste vivra par la foi. S'il se retire, c'est là où les enfants d'Israël, et c'est ce qu'ils essayaient de faire. Regardez Pharaon, regardez les chars, ils voulaient repartir en Égypte. Si quelqu'un se retire, ah, nous n'avons pas d'eau à boire et l'eau que nous avons trouvée à mer ah ça c'est marrant. qu'est ce que nous allons faire est ce que nous ne devons pas nous retirer partir en égypte quelqu'un se retire regardez les défis Oh, la confédération des cananéens Oh, ils se disaient Ah, ceux qui ne savent pas prier pour la grâce suffisante dans leur vie ce à quoi ils peuvent penser Oh regardez ma montagne. Je vais faire des tour Regardez mon défi. Je vais faire marche arrière. Regardez ma persécution. Je vais faire marche arrière. Maintenant, le juste vivra pas la foi, mais si quelqu'un si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Avant d'être sauvé, nous prenons plaisir il a pris plaisir en nous, Après il nous a envoyé l'évangile, et l'avons reçu. Quand nous sommes sauvés, nous sommes devenus des enfants particuliers de Dieu, avec la sanctification, parce que nous sommes particuliers, attachés à lui, et il prend plaisir en nous. Mais, si quelqu'un se retire, nous me sont beaucoup, si je me retire, la, la tentation est très forte, Ma chère demande quelque chose. Si je donne le plaisir pécheur à ma chère qu'elle demande, je sais que ma chère va se calmer. Mais je me je serai retiré. Si je te retires, tu te retires du péché. Tu te retires dans l'ancienne vie. Tu te retires. Pour retourner dans l'ancienne Égypte, pour retourner dans les plaisirs de la chair. Si quelqu'un, si quelqu quel que soit son visage audacieux, quel que soit ce qu'il leur dit, quel que soit son orgueil, quel que soit sa position, si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui et si Dieu n'a pas de plaisir en toi, parce que tu t'es retiré en privé et tu es, es parti satisfaire la chair. Au lieu de satisfaire notre Père Céleste, et le ciel n'a plus de plaisir en toi, te balader en souriant, en riant, en donnant tel témo c'est sans valeur, ce n'est rien. Ce dont tu as besoin, c'est que tu dois retourner, revenir au Seigneur, afin que ta vie soit lavée encore, purifiée encore, pour que ta vie et ta foi et la grâce de Dieu en toi soient rafraîchies. Alors, le Seigneur prendra plaisir en toi. Verset 39. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous n'allons plus retourner dans l'ancienne Égypte. Nous n'allons pas retourner à l'ancienne vie. Nous ne faisons pas partie de ceux. La foi est disponible. La grâce est disponible. La bonté de Dieu et la provision de Dieu sont disponibles. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux. Qui ont la foi pour sauver leur âme. Quelqu'un dira Amen là-bas. Troisième point maintenant. Troisième point. Les proclamateurs. Les proclamateurs avec la même mesure de puissance. Les proclamateurs, prédicateurs, proclamateurs, ceux qui déclarent. Proclame la parole de Dieu, les proclamateurs avec la même mesure de puissance. Réfléchissez avec moi. Le monde dans lequel Pierre, Jean, Jacques, les apôtres, ont servi, ont vécu, la population était très petite. Maintenant, le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous prêchant, la population est beaucoup, beaucoup plus grande. Réfléchissez encore. Ce que les apôtres, Pierre, Jacques, Paul et autres à qui ils ont prêché, ils n'avaient pas ils pas trop de sophistication dans les péchés. Vrai, ils étaient des péchés, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le monde que nous servons, il y a de la sophistication dans le crime, la sophistication dans l'occultisme, la sophistication dans le mal, dans le satanisme. Beaucoup plus que dans le monde que les apôtres avaient connu. Ceux que Paul, Pierre et autres à qui ils ont prêché, ils étaient très limités à répandre les idéologies pécheresses. S'ils voulaient amener quelqu'un d'autre à faire quelque chose de mauvais, quelque chose de mauvais, ils devaient littéralement aller vers la personne, parler à ces gens-là et les influencer. Et combien pouvait ils toucher Combien de personnes, un, un seul pécheur pouvait influencer en sept ans Mais le monde dans lequel nous vivons, ceux qui répandent le mal et qui corrompent les autres, ils ont plus d'outils maintenant en, entre les mains qu'ils peuvent utiliser pour influencer. Un criminel peut influencer quelqu'un à des milliers de kilomètres loin de là où avec les outils qu'il peut utiliser. Ce que je veux dire, les défis sont plus grands maintenant, les défis sont plus élevés pour les proclamateurs de l'évangile. Est-ce que nous pouvons avoir moins de puissance lorsque nous avons le plus grand défis et de plus grands problèmes que ces premiers disciples et espérer vaincre, espérer avoir la victoire et le triomphe dans les temps, dans la vie, dans le monde où nous vivons. Que ces autres apôtres, il y a de cela plus de 2000 ans, nous avons besoin donc, si nous n'avons pas une grande puissance, nous avons besoin de la même mesure de puissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et te voilà qui est né en ce lieu, en ce moment, dans cette génération, s'ils avaient cette puissance, cette puissance triomphante, qui les avait amenés à aller dans tout le monde, évangéliser le monde, nous avons besoin de la même puissance. C'est pourquoi nous considérons les proclamateurs avec la même mesure de puissance. Nous l'aurons, je l'aurai. En Romains 15, 19. En Romains 15, verset 19. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul disait, il avait la percée dans le ministère. Par parce qu'il avait une double nationalité, pas, pas pas à cause de la maîtrise des langues, pas parce que, ou bien pas à cause de la puissance qu'il avait en tant qu'autochtone. Cela les autres aussi l'avaient, mais il n'avait pas la percée dans le ministère aider ce qui l'a permis d'être au dessus.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 Il y a trois éléments ici. Premièrement, les prophètes puissants avec la même mesure de puissance. Le partenariat significatif avec le même motif et objectif. Troisièmement, les gens matures, avec la même pensée et la même poursuite. Le premier, les prophètes puissants, avec la même mesure de puissance. Deutéronome parle de Moïse. Josué, Josué. 10 parle de Josué. Luc 24, 19. 19 parle de Christ. Romains 15 parle de Paul. Prenez-les un à un. Moïse. Regardez la puissance qu'il avait en Égypte, dans le désert, jusqu'à ce qu'il ne parte. Ouais, Josué. Supposé que José dise, je n'ai pas besoin de la même puissance que Moïse avait parce qu'il n'y a plus de Pharaon maintenant, mais les Cananéens étaient là. Je n'ai pas besoin de la même puissance que Moïse avait parce que nous n'allons pas traverser encore la mer rouge, mais Moïse, nous devons traverser le Jourdain. Je n'ai pas besoin de la même puissance parce que je ne suis pas Moïse. Mais tu Josué. Josué avait un de plus grands défis à affronter. Il avait le défi de circoncilier tous ces milliers. Pour, pour ne pas dire des millions de personnes qui étaient nées dans le désert. Il avait besoin de puissance. Pour convaincre ces Israélites. Qui, que cela doit être fait. Même en ce moment. Alors Moïse avait un seul Égypte à vaincre. Josué avait une confédération de nations à vaincre. Moïse avait à diviser la mer rouge. Josué avait à arrêter le soleil. Ne dis jamais, parce que je ne suis pas Moïse, je n'ai pas besoin de la même mesure de puissance. Parce que je ne suis pas Josué, je n'ai pas besoin de la même mesure de puissance. Comme tu viens dans le Nouveau Testament et tu vois Paul, l'apôtre, toutes ces nations, tous ceux avec qui il a été, ils étaient des adorateurs d'idoles, les dix autres idolâtres. Et les enfants d'Israël étaient en tête, têtue en durci dans leur tradition et arrivaient à vaincre les montants de tradition. Dans ces lieux-là, il avait besoin de la même mesure de puissance. Aujourd'hui, comme Dieu nous a appelés les choses auxquelles nous sommes confrontés, le ministère que nous exerçons a besoin de cette même mesure de puissance. Et il va te la donner À 1 1.8 Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Là où tu ne pourrais pas aller avant, tu iras là-bas. Ce que tu n'arrivais pas à faire avant, tu le feras. Avec cette même mesure de puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxième élément, le partenariat significatif avec le même motif, avec le même motif et objectif. Le même motif et objectif. Quel est notre motif Accomplir la grande commission. Quel est notre plan Quel est notre objectif C'est d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Toute autre raison pour le partenariat, c'est moins que ça. Le partenariat pour le nombre, c'est moins que ça. Le partenariat, afin que nous puissions avoir une voix unie pour parler au gouvernement, c'est moins que ça. Le motif et l'objectif du partenariat, c'est pour que nous puissions dans notre rassemblement, lorsque nous conjuguons nos efforts, que nous puissions aller dans le monde pour accomplir l'appel que Christ nous a lancé à l'église. En Jean chapitre 17, 21, en Jean 17, lisons le verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, est en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Partenariat. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça, c'est l'objectif pour le partenariat. Ça, c'est un partenariat significatif pour que nous rassemblons nos ressources, nos talents, nos dons et que nous mettons notre force ensemble pour aller sur le terrain où nous pourrons atteindre les pécheurs et ils viendront au Seigneur. Troisième élément, les gens matures avec la même pensée. Et la même poursuite, l'ayant Mathieu ayant les mêmes pensées et poursuites, une pensée rafraîchie, une pensée recréée, reconstruite, une pensée juste. Alors la même poursuite, nous poursuivons cet objectif, nous poursuivons dans le champ de l'évangile. Pour atteindre ce que nous devons atteindre. Parce que nous devons être matures. Des gens matures. Nous ne sommes pas assez argumentants. Sur des choses non essentielles. Nous ne sommes pas assez. Au lieu de combattre le diable. Nous combattons l'autre église. L'autre dénomination. Un combat inutile. Et... Nous n'avons pas à cœur d'accomplir l'appel que Dieu a donné à l'église. Les gens matures qui peuvent mépriser les choses non essentielles. Les gens matures qui peuvent minimiser tout ce qui est des idées personnelles, ce qui est des idéologies personnelles. Et prendre la parole de Dieu, le message de vie. Le message de l'évangile, se mettant ensemble, se mettant en partenariat pour avancer sur le champ. Alors, pour gagner des armes dans le royaume de Dieu. Et ça va se passer. Ça se passe déjà. Voyons Romains, chapitre 15, verset 5. Romains 15, 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Verset 6. Verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche. Afin que tous ensemble, nous ne sommes pas déviés, nous ne sommes pas distraits, nous avons la même pensée. D'une seule poursuite aider afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas les mêmes pensées, ils sont pleins de questions. Pourquoi ça Pourquoi ça Pourquoi permettre ceci pourquoi ne pas permettre telle autre chose Ils sont pleins de critiques. Ils ne contribuent pas. Ils croisent les bras. Ils cachent leurs talents. Ils sont simplement là, regardant ceux qui courent et le CD. Sois tranquille. Mais toi, tu crois les bras. Ne ferme pas les yeux. Pense à la pensée de Christ. Et à ceux-là qui vont de lieu en lieu et vois ce qui manque ne dis pas que ça manque lève-toi et contribue ce qui manque et elle a la même pensée et la même poursuite et nous allons gagner le monde pour Christ au nom de Jésus alors je veux apporter un contraste ici Apocalypse 17 Apocalypse 17 Je dis c'est un contraste parce que cela ne parle pas de l'église, mais ça parle des gens qui croient à un autre dirigeant pour que leur objectif et leur poursuite soient accomplis. Apocalypse 17, verset 13. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ce sera au moment de la grande tribulation. Toutes les puissances du monde ils auront un, une seule, une même pensée. Ils veulent ôter la pensée de Christ. Et ils veulent servir l'antéchrist. Et ils ont une, un même dessein. Et ils donnent leur puissance. Ils donnent leur bien. Ils donnent toutes les possibilités de ce qu'il peut faire et de la force à la bête. Verset 14. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront, ils vont s'unir. Ils auront un même, un même dessein, ils auront un même but, ils auront un même objectif, ils auront une même pours poursuite. Et le motif est, ils combattront contre l'agneau. Si les ennemis de l'Évangile peuvent oublier la couleur de leur peau, s'ils peuvent oublier les différences de langue et de culture, s'ils peuvent oublier toutes les choses qui pouvaient les séparer, cependant, ils mettent toute leur force, leur puissance, leur activité, tout ce qu'ils ont, s'ils engagent cela pour un seul dessein, combattre l'agneau, et il livre un combat qui est perdu d'avance, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Parce qu'il est le Seigneur et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Si les ennemis de la croix, les ennemis de l'évangile, les ennemis du salut, les ennemis de Christ, s'ils ont la même pensée, la même poursuite, et n'abandonnent jamais. Et le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les ministres de Dieu, les dirigeants, des différentes dénominations de l'église, oui, nous avons des différences, dans ceci, dans cela. Mais nous sommes unis en Christ le Sauveur. Nous sommes unis en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes unis dans le fait que sans Christ, personne ne peut être sauvé. Nous sommes unis. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alors, reste dans cette... Élevez cette unité. Travaillez dans cette unité. Retrouvez-vous en partenariat dans cette unité, et aller de l'avant, et gagner les perdus pour Christ. Ce sera fait, dans notre génération, ce sera fait, avec vous et moi, et les autres, ce sera fait, au nom de Jésus. La même mesure de foi, la même mesure de grâce, la même mesure de puissance. Et nous sommes prêts à conquérir le monde pour Christ. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes d'accord à cela? Pourquoi ne pas te lever et Seigneur, voici notre temps. La même foi, la même mesure de grâce, la même mesure de puissance. Tout ce qu'il nous besoin, ce qu faut abandonner, abandonne cela. Rétrogradation, le péché. Tout ce qui va empêcher ton progrès, notre progrès, dans cet appel que Dieu nous a lancé. Repentez-vous de tout et dites Seigneur me voici. Seigneur me voici. Seigneur me voici. Oubliez toute autre chose. Tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous empêche, tout ce qui va nous amener à tomber, à déchoir, lève-toi et fais l'œuvre auquel Dieu nous appelle. C'est la même foi pour toi, disponible pour toi, la même grâce est disponible pour toi, déjà prouvée pour toi, la même puissance. Parle à Dieu, impartial. Parle à Dieu, avec opportunité dans la prière. Parle à Dieu, avec persévérance. Et le Seigneur te donnera tout ce dont tu as besoin pour que nous soyons un avec le peuple de Dieu. Et nous allons gagner.